L'une des premières missions de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne est d'accompagner les collectivités dans le montage et la réalisation d'actions en faveur de la gestion des milieux aquatiques. Et dans les premières approches qu'on a initiées auprès de ces collectivités, euh, on s'est aperçu qu'il y avait toujours une première phase d'explication du fonctionnement des cours d'eau avant de rentrer dans le vif du sujet sur euh, la programmation. Les élus ont des questionnements, ils ont des problématiques éventuellement sur le territoire. Nous avons proposé donc, euh, des formations en direction des élus et des techniciens pour expliquer d'abord qu'est-ce que c'était l'hydromorphologie, un gros mot, hein, euh, mais donc euh, qui est la, la, la cause principale aujourd'hui de déclassement dans le cadre de la dérive cadre sur l'eau, mais aussi pour apporter des réponses, et pour apporter des réponses aussi en termes d'outils et en termes de financement. Alors moi j'aimerais bien qu'on aborde le problème, juste si ça peut faire partie de la réunion, ce problème des sédiments, de la circulation des sédiments sur les cours d'eau, parce que moi je, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les embalages, ce n'étaient pas des excuses naturelles Est-ce que est, est ce n'est pas ce ça qui permettait la biodiversité voilà. Nous savons que nous allons pouvoir intervenir prochainement et le plus rapidement possible ce sera le mieux la demande de, de l'EPTB c'était de mobiliser les élus sur des territoires qui n'étaient pas forcément organisés. La formation devait euh, principalement euh, informer, euh, sensibiliser, euh, mobiliser les élus sur les questions techniques, qu'ils comprennent mieux le fonctionnement de leur rivière, de leur patrimoine. Euh, les formations étaient organisées avec euh, deux étapes. En fait, une première de mobilisation, il s'agissait d'abord de faire venir les gens et ensuite, bien évidemment, de les accompagner pour qu'ils comprennent mieux comment fonctionne leur rivière. Et donc, on a eu l'idée d'organiser euh, des, des, des sessions euh, formalisées, didactiques, pour expliquer euh, le fonctionnement des cours d'eau et susciter la mobilisation des acteurs, des décideurs locaux en faveur de la gestion des milieux aquatiques. Dans les années 70-80, on recalibrait les rivières. Et là, on fait quelque chose de totalement différent. On leur redonne une configuration naturelle. On refait des méandres. Euh, dans les années 70-80, on a parfois installé des seuils sur les rivières pour régulariser les cours d'eau. Et là, on va un peu à l'inverse. Donc, il y a vraiment tout un travail de, de pédagogie à faire par rapport aux élus. Et aussi pour que ceux-ci puissent relayer auprès des citoyens et des usagers des riverains une vision, une autre vision de la rivière, qui n'est plus la vision qu'ils avaient peut-être dans les années 70 ou 80, mais qui existait peut-être avant, avant cette époque-là. On a réussi à construire une bonne articulation entre notre prestataire, donc le groupement de CPIE intervenu dans le cadre de ces formations et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Les CPUE ont apporté leurs compétences en matière d'éducation à l'environnement, de conception d'outils didactiques pour bien comprendre les phénomènes et le PTB a pour sa part apporté sa contribution sur le, tous les aspects organisationnels, c'est-à-dire montage des programmes d'action, euh, aide à la recherche de financement, etc. pour donner des clés aux élus pour construire euh, des programmes de restauration des cours d'eau sur, le sur leur territoire. Nous avons euh, conçu des outils spécifiques pour, cette, euh, pour ces formations, dans la mesure où euh, il existait assez peu de choses sur le bassin euh, Loire-Bretagne à ce moment-là. Nous sommes allés chercher euh, en Seine-Normandie une petite animation euh, tout à fait adaptée, qui correspondait parfaitement, et nous l'avons déclinée pour le bassin de la, de la Vienne. Aujourd'hui, on constate qu'à l'échelle du bassin de la Vienne, la principale problématique relevée concerne la dégradation physique des cours d'eau, ou dégradation hydromorphologique. Donc par rapport à cet enjeu, nous avons souhaité agir en faveur d'une restauration de la fonctionnalité écologique des cours d'eau, de façon à ce que les cours d'eau puissent rendre un certain nombre de services attendus, tels que les services en termes de prélèvement pour l'eau potable, pour l'industrie, pour l'agriculture, mais également des services récréatifs, Hein, tels que la pêche, euh, les sports d'eau vive, etc. C'est vrai que cette première vague a eu un, un grand succès et du coup, depuis que c'est terminé, on constate d'abord une demande des élus et il y a eu un renouvellement aussi des, des élus en 2014 et des territoires donc, qui, qui souhaitent aussi bénéficier de, de cet apport. Donc euh, nous allons organiser d'ailleurs dès la fin de cette année, 2015, un certain nombre de, de formations et les développer encore en 2016 investir dans la formation, ça coûte nettement moins cher que d'investir dans les travaux et que d'investir dans de la restauration. Donc de toute façon, dans une vision financière globale, ça vaut le coup et c'est rentable de former les gens, de les informer, de former des élus, de les informer et derrière de bien utiliser l'argent qui sera destiné aux travaux de restauration, parce que ça forme un tout.